Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui un petit tuto assez simple mais qui va profiter je pense à ceux qui débutent. Ici on va s'intéresser à un modèle gratuit qui est AttackBot qui est disponible sur le store et on va voir comment on peut le faire se déplacer et aussi l'animer bien que la seule animation possible sera les roues et aussi le faire tirer. Alors c'est parti, donc vous le récupérez AttackBot. Download, il n'y a pas de souci. Moi j'ai ouvert ici mon, mon Internet Explorer, enfin c'est mon Chrome, pardon, pour, pour vous le montrer, mais je l'ai déjà téléchargé. Donc vous avez le dossier Attackbot, j'ai ici récupéré déjà dans un dossier que j'ai créé Robot, j'ai récupéré tout simplement le modèle, aucun souci. Vous avez d'autres choses dedans, vous avez une scène, vous pouvez la tester. Le problème c'est que c'est une scène de démo, ça fait simplement pivoter les roues, ce qui ne nous intéresse pas beaucoup. Et ici vous avez du JavaScript, comme vous pouvez le voir, avec une simple ligne de code qui nous permet de faire tourner les roues. Donc on va s'y intéresser après. Mais on va d'abord voir comment on peut faire euh, avec ce personnage. Alors ce qui va être intéressant justement pour ceux qui débutent et ceux qui ne débutent pas forcément, qui petites astuces, vous allez voir que ce, ce modèle pose des problèmes. Et c'est assez intéressant justement de voir pourquoi. Alors on va commencer tout de suite par un des problèmes qu'on va rencontrer. Je vais le déposer ici au milieu de ma scène et on peut voir que bah, il est tout petit si on ne le voit même pas. Pourquoi Parce que son squel factor en fait, enfin, il a été conçu comme ça et euh, le modèle est assez petit. Donc quel, pour remédier à ça, c'est assez simple. On va tout simplement sélectionner l'attaque bot et ici au niveau de son squall factor on va le multiplier, on va, on va le passer par exemple ici à 30, j'avais déjà fait des essais, 30 me semblait pas mal. Et là on peut voir qu'on commence à le voir sur ma scène, il faut savoir que mon play initié est de 5 sur 1 sur 5 ce qui n'est pas énorme, donc voilà ça me semble une, de, une taille assez correcte. Donc on va le positionner correctement à peu près au-dessus ici, ça n'a pas beaucoup d'importance dans un premier temps et on va voir comment on peut faire déplacer maintenant ben, euh, ce robot alors un autre problème qui se pose vous allez le voir tout de suite et ça vient souvent dans les questions euh, notamment au niveau du tuto que j'avais fait concernant le, la voiture de course, c'est que quand on utilisait mon script de déplacement sur un autre modèle, euh, ben, le souci c'est que la voiture allait sous le côté ou des choses comme ça et ça va s'expliquer ici parce que vous voyez son vecteur avant représenté par la flèche bleue est par là donc si j'utilise le vecteur 3 forward pour le faire avancer, ce que je vais faire, je vais avoir un souci il va aller de côté, donc comment on va remédier à ça, on va créer un empty qui va être positionné ici euh, dans le même sens on va l'ajuster pour le positionner où il faut donc je vais passer ici en remettre en ISO, j'étais en ISO, je vais le positionner un petit peu au niveau de l'essieu, je vais essayer de le mettre correctement, là on peut voir qu'il est pas mal donc si je repasse en mode 3D, là quand je réappuie sur left, je suis en ISO voilà, donc là on peut voir qu'il est pas mal, par contre ça ne change strictement rien, mon game object ici, euh, c'est toujours dans mauvais sens donc ce que je vais faire, mon attaque bot ici je vais lui faire une rotation sur l'axe Y de moins 90 degrés. Et là, on peut voir que du coup, il est dans le bon sens, mais toujours pas par rapport à son vecteur forward, mais par rapport à mon GameObject empty, il est dans le bon sens. Donc, je vais tout simplement le glisser et le faire enfant de mon GameObject. Et maintenant, on peut voir que ce GameObject, si je, prends, je le déplace vers l'avant, il est dans le bon sens. Donc ça, c'est une petite astuce pour ceux qui débutent. Je vais profiter tout de suite pour le renommer « Robot », qui va être le nom de mon personnage. Alors, on va sans plus attendre attaquer, on va s'occuper du script. Alors, on a aussi la caméra qu'on peut voir. Bon Pour le moment, on va la laisser là, on ne va pas trop s'embêter que ça. Donc, je vais créer un CSR script et je vais l'appeler robot contrôleur. Voilà. Alors, il n'y a pas de faute, non, c'est bon. Je le glisse sur le robot, l'empty que j'ai créé. Et maintenant, je vais éditer ce script et on va s'occuper du déplacement. Alors, pour le déplacement, on va faire quelque chose d'assez simple, vous allez voir. Euh, on va déjà déclarer des variables publiques, donc une publique speed, qui va être de type float pardon, qu'on va définir ici à 10 float J'aurais besoin aussi d'une autre variable, donc je vais faire une virgule plutôt qu'un point virgule pour tout mettre sur la même ligne et déclarer ensemble, qui va être hot pour rotation et que je vais définir à 50 float, et pour le moment on va pas s'embêter, on va utiliser que ces, deux, euh, ces deux variables, alors on va utiliser les getAxis pour déplacer euh, ce personnage. Alors c'est assez simple, on va commencer par déclarer deux flottes. Une flotte euh, V qui va être égale à l'input.getAxis et là on va choisir le vertical, évidemment. Et on va faire la même chose avec une flotte qu'on va appeler H et vous, vous doutez bien qu'il va récupérer l'input.getAxis horizontal. Voilà. Alors. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ces GetAxis Je vais essayer d'expliquer ça très vite Dans Unity, vous avez ici au niveau des Project Setting Input, vous avez ici des axes, vous pouvez voir, j'ai déjà déployé ici, qui sont paramétrés. Et donc, vous avez l'axe horizontal et vertical qui va correspondre en fait aux flèches gauche et droite du clavier. Et ici, haut et bas. Et vous avez les touches négatives qui vont être SW. Vous pouvez d'ailleurs les modifier. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que le GetAxis va renvoyer en fait 0 en permanence si on, si on ne touche à aucune touche. Si je suis par exemple sur l'axe vertical ici que je ne touche à rien, ce get input.getAxis me renvoie 0 en valeur. Si euh, j'appuie si sur la flèche gauche, il va me renvoyer moins 1. C'est la, la, la, la valeur maximum qu'il peut m'envoyer Et sur la right, ça va être 1. Alors attention, il y a une différence entre le getAxis et le getAxisRow, c'est qu'ici, en getAxis, je ne vais pas aller de 0 à moins 1 ou à 1, je vais aller de 0 progressivement à moins 1, mais c'est assez rapide. Le getAxisRow va donner des valeurs de 0 à moins 1 ou 0 et 1. Il n'y aura pas de valeur intermédiaire. Donc vous avez bien compris, ça va nous permettre de récupérer cette valeur, on va savoir quand on appuie sur la touche. Alors maintenant, on va le faire déplacer. Donc c'est assez simple, on va utiliser transform.translate, euh, simplement pour déplacer l'objet. Selon un vecteur, évidemment, ça va être le vecteur 3.forward. On va multiplier ça par quoi Par la vitesse, speed. Aussi par time, .delta time pour uniformiser euh, la vitesse de déplacement en fonction de la puissance de votre machine. Et on va multiplier ça par l'axe vertical, moins float v, que je viens de récupérer au-dessus. On va tout de suite faire un CTRLS, on retourne dans Unity, on vérifie que le robot a bien compilé, voilà, j'ai speed et route, pas de souci, je fais play, et on va regarder ce qui se passe maintenant, si j'appuie sur la touche avant-arrière, on peut voir que le robot se déplace d'avant en arrière, c'est parfait. Alors maintenant, évidemment, on voudrait que ça aille un peu mieux, alors je vais enlever le maximum Play, on voudrait que aussi pouvoir faire une rotation, donc on va utiliser les flèches got et droite pour lui faire faire une rotation, tout simplement sur lui-même, et ça c'est très simple, je l'ai déjà montré, on va faire un transform.rotate, et ça va être très similaire, sauf que ce coup-ci, au lieu d'utiliser le vecteur 3 forward, on va prendre le vecteur 3.up. On va aller faire une rotation, en fait, sur le haut, ici. Je prends ce vecteur-ci et je fais ici une rotation sur ce vecteur-ci. Comme ça, il va tourner sur lui-même. Donc, ici, j'utilise le vecteur 3.up, que je multiplie par, euh, ici, mon coefficient de rotation qui est ici, rot, que je multiplie de nouveau par time.deltaTime. time. Point delta time. Et on finit par H pour récupérer l'input getAxis horizontal, évidemment. Donc, je fais play et on teste ça tout de suite. Et là, on devrait déjà avoir quelque chose, vous voyez, qui se déplace, qui pivote et on peut le tourner. Alors, évidemment, on va pouvoir modifier ces valeurs. Euh, on peut voir ici que je pense qu'il se déplace un peu trop vite. Donc, je vais le passer ici à 6 et on aura quelque chose d'un peu plus cohérent. Évidemment, ces valeurs sont, sont ajuster en fonction de ce que vous voulez faire. Mais on peut voir que là, voilà, je peux tourner, voilà, pas de souci. Et mon robot se déplace bien alors à vous de voir ce que vous voulez faire on peut aussi très simplement ici et c'est ce qu'on va faire lier cette caméra pour lui donner une position comme ça à l'arrière pour qu'elle suit en fait notre player on pourrait utiliser aussi un script qui nous permet de smoother un petit peu le mouvement mais euh, je l'ai déjà montré j'ai déjà montré comment ça va donc je vais lui faire une rotation tout simplement et je vais la positionner à l'endroit où voilà, je trouve que ça c'est pas mal et ma caméra je vais la glisser enfant de mon objet robot et maintenant ce qui fait que ma caméra va se déplacer avec comme vous pouvez le voir alors j'ai volontairement mis un, un sol avec. Avec des carreaux pour qu'on voit bien que ça se déplace alors là c'est assez moche alors, il y a deux choses qui vont pas avant de continuer on va lever notre robot et évidemment qu'est ce qui se passe il tombe pas au sol donc c'est très nul là c'est pas bien donc c'est assez simple pour régler ça on va lui ajouter un composant rigid body qui va le soumettre à la gravité mais évidemment on va devoir lui mettre un collider parce que sinon vous allez voir ce qui se passe il passe à travers c'est tout à fait logique donc on lui ajoute un box collider tout simplement et on va devoir éditer le box collider. Donc on va se mettre ici, on va aller plus près du robot, on va se mettre de face. Et on va cliquer ici sur l'edit collider et on va pouvoir ajuster tout simplement. Alors comme vous voulez, ici c'est surtout le bas qui va être intéressant pour avoir la collision avec le sol. Et on va ici monter à peu près jusque là. Et on va laisser un petit peu les canons en dehors, c'est pas très grave. Et donc maintenant, si je fais play, mon robot devrait chuter au sol. Voilà. Et là il se déplace, Voilà. on peut voir que ça fonctionne. Donc on a déjà un souci de résolu. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir faire une rotation sur les roues. Alors, vous avez pu voir que justement ici, si je développe mon petit euh, robot, j'ai left well et right euh, well. Si je vais dans le dossier, j'ai bien ici des scripts. Alors, on va s'amuser juste à le mettre sur la right well et on va faire play. Et on va voir ce qui se passe et on peut voir que ma roue tourne. Alors, c'est assez simple à comprendre le script. On va d'ailleurs le mettre dans notre script principal en C -sharp. Mais si, si je prends le script, c'est tout simplement cette ligne transformrotate 0 time.deltaTime. Donc on peut voir que c'est assez simple. Je vais d'ailleurs la copier pour ne pas devoir euh, la réécrire. Et on va évidemment supprimer ici ce script pour ne pas que ça le fasse. Alors, comment va-t-on faire ça On va devoir utiliser... Alors, on va déjà retourner au niveau de notre script. On va lui créer deux euh, champs publics. Je vais essayer de le retrouver, voilà. Notre beau contrôleur. J'ai dû fermer le script par inadvertance, voilà. Donc, on va ici déclarer euh, des game objects qui vont être publics. On va l'appeler euh, will euh, will underscore left et le deuxième will underscore right. On va glisser dedans nos deux roues, alors qu'est-ce que j'ai fait, public j'ai oublié le, le type de la variable évidemment, c'est un public game object, on ne va pas s'embêter, voilà, donc qu'est-ce que je vais faire, je vais déjà ici au niveau de mon robot, et je vais aller glisser ici ma, route, ma, ma roue de gauche et de droite évidemment dans les champs correspondants, ça me permettra d'agir depuis mon script et pas d'utiliser un autre script, ce qui va être assez intéressant et plus simple ensuite pour s'y retrouver, après c'est à votre convenance. Donc, ce que je vais faire, euh, je vais ici tout simplement maintenant faire bouger ses roues, par exemple, euh, bah quand euh, j'utilise l'axe horizontal. Par exemple, quand il tourne, on va tout de suite mettre ça en place. On va tout simplement utiliser euh, bah, la ligne qu'on a vue tout à l'heure. D'ailleurs, je vais la coller. Alors, je l'ai ici, voilà... Je vais la coller, alors j'ai déjà ici en fait multiplié, vous pouvez voir V, tout simplement parce qu'on va se servir ici de l'axe vertical pour faire bouger les roues euh, quand ça va euh, se produire. Donc ici je vais taper wheel left.transform rotate, voilà, euh, 90,0, donc c'est assez facile à comprendre, Encore c'est une rotation de son transform de la roue de gauche qui va être en fait ici sur l'axe Y tout simplement. On va utiliser V et on va le multiplier par 90, ça va être la vitesse où ça tourne à la vitesse maximum, vous pouvez la modifier. Et V, c'est simplement quand je vais utiliser la touche gauche et droite. Évidemment, on va devoir faire ça pour la deuxième roue, sinon ça n'a pas de sens. Donc ici, on va utiliser... Alors on va essayer de retrouver... Hop. Alors excusez-moi, j'ai oublié le point virgule, ce qui me pose un problème, voilà. Will right Et on va les aligner. Donc ici, on va tester pour voir je me suis pas trompé, parce que j'ai un doute avec le V. Et normalement, si je fais pivoter... Alors, hop, une erreur. Parfait, on y va. Qu'est-ce qui se passe Bah ben Oui, je n'avais pas vu. Pardon. Hop. Voilà, ça suffit. Ça marche. On fait... Eh ben, ça marche toujours pas. Donc, j'ai oublié le point-virgule maintenant. Et il n'y avait donc pas de problème d'accolade. Voilà. Donc ici, si je fais « Play », on peut voir maintenant que quand j'avance, mes roues fonctionnent, ça fonctionne. Sauf que le problème, c'est que vous voyez, la roue fonctionne dans le mauvais sens. J'en ai une qui va à gauche, enfin qui va en avant, en arrière. Alors par contre, ça pourrait être bien euh, justement pour la rotation, d'avoir les deux roues qui seraient plus logiques. Donc ce qu'on va faire, on va multiplier ça ici plutôt on va par H qui fait que ces roues vont tourner dans ce sens-là que quand j'utilise les flèches gauche et droite. Et on va tester. Vous allez voir que là, ça ne posera moins de problèmes. C'est même assez logique qu'elles ne tournent pas dans le même sens. voyez Donc là, c'est assez sympa. Par contre, quand j'avance, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut aussi que je les fasse tourner. Et là, ce coup-ci, dans le même sens, quand je suis en marche avant. Donc ce que je vais faire, bah, je vais devoir utiliser pratiquement la même ligne de code avec H, euh, avec V. pardon. Donc je vais faire ici un copier-coller tout simplement. Mais vous allez voir qu'on va devoir mettre une condition pour ne pas être embêté. Donc ici, je vais faire un V. Et ici, évidemment, comme je veux inverser 100 je vais faire moins V. Donc, on va tester ça tout de suite. Je fais play. J'avance, et là, on peut voir que ça fonctionne. Si je vais en arrière, elles vont bien dans le bon sens. Donc, ça fonctionne très bien. Si je vais à gauche, à droite, on peut voir que les roues fonctionnent. Par contre, si je tourne en même temps, vous voyez, j'ai une roue qui ne tourne pas. C'est logique. Et à chaque fois, je vais avoir le problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais forcer simplement ici... Euh, donc c'est ici en marche avant sur l'axe vertical je vais simplement autoriser ça quand mon axe quand mon getaxis h est égal à 0 c'est à dire que je n'appuie pas sur la gauche ou la droite comme ça quand j'appuie sur la gauche ou la droite j'ai les deux roues qui tournent dans le sens inverse et sinon ça devrait suffire on va tester donc j'avance je tourne voilà et on peut voir que ça fonctionne quand je lâche elle part bien dans le bon sens voilà alors, tout est améliorable, mais on peut voir que déjà là, c'est assez sympa au niveau euh, de ça. Donc, ça tourne, pas de souci. On a maintenant un personnage qui peut se balader sans aucun problème. Alors, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est quand même ce personnage à deux canons. On va essayer quand même d'en de, faire quelque chose et de le faire tirer. Donc, pour ça, on va utiliser deux Empty qu'on va positionner. Et on va s'en servir pour instancier des projectiles. Alors, ça va être assez simple. On crée un Empty. On va lui mettre une petite étiquette verte ici. Et je vais renommer cet empty Eject, Alors, je vais même laisser en une aucune, Eject, Left. Et donc je vais le placer à la gauche de mon personnage, donc ça va être ici, je vais essayer de le positionner à peu près à hauteur du canon. Je vais repasser en ISO, voilà, comme ça, ça me permet de bien voir où on est. Voilà, là c'est pas mal. Et ce que je vais faire, je vais le dupliquer. Et je vais créer ici un Eject Right, et je vais le glisser ici, à droite à peu près, je vais vérifier qu'il est pas mal positionné, je retourne en ISO, alors c'est pas terrible, Voilà. ici, bon, c'est pas très très important en soi, le principal c'est qu'il soit bien devant, et ici on va glisser ces deux Empty, dans mon robot de nouveau, ce qui fait que j'ai ici mes deux Ejects, alors on pourrait créer un script sur ces Ejects, mais on va faire comme tout à l'heure, on va recréer des game objects. on va tout gérer de notre script ici, alors, bah, tout simplement ici je peux les rajouter derrière ici donc ça va être euh, on va l'appeler euh, eject left virgule eject right ce qui me permet maintenant d'avoir au niveau du robot ici ces deux variables game object je vais glisser mon eject left dans l'eject left et le right, right alors on pourrait faire autrement attention hein, c'est parce que là je fais quelque chose d'assez simple alors c'est assez utile aussi de le faire comme ça c'est simple mais on pourrait par le biais du code en fait euh, Aller charger dynamiquement euh, ces variables parce que les éjectes on pourrait les retrouver en tant qu'enfant de robot donc ce serait assez facile à retrouver. Mais là euh, c'est assez simple à comprendre et ça permet vraiment de, de pour ceux qui débutent de bien comprendre comment tout ça fonctionne. Donc je vais me servir maintenant de ces éjects pour instancier ici un projectile. Alors mon projectile va être assez simple. Je vais créer ici tout de suite mon projectile. Je vais créer un préfab. Donc je vais créer, pardon, pas ici, je vais créer un game object, je vais utiliser une sphère. Je vais l'adapter évidemment avec une taille un peu plus cohérente. On va pouvoir améliorer cette sphère. Alors là, ici pour le moment, ça n'a pas d'importance où elle se trouve. On va pouvoir améliorer ici. Alors j'avais pris ici une... voilà. Une petite, euh, une sphère ici, un petit peu de boule de couleur, on va dire, donc on pourra pouvoir modifier ça, on va pouvoir jouer avec le shader, on va pouvoir faire pas mal de choses. Euh, voyez, ici on peut jouer un peu avec la couleur, donc on va la mettre un peu plus rouge. Euh, et on va aussi voir après, lui mettre un petit trail renderer, mais c'est pas pour le moment euh, important. Et on va lui ajouter ici un rigid body pour que justement elle tombe au sol par exemple. Donc si je fais play, cette sphère, elle tombe normalement au sol du tout qu'est ce que j'ai fait choups on va se mettre ici euh, elle a bien rigide body qu'est ce que j'ai raté voilà je vais la mettre là alors voilà, elle tombe au sol, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure il n'est pas tombé, C'est pas très grave. D'ailleurs, je vais baisser ici un peu mon robot parce qu'il est bien trop haut et on a bien vu maintenant qu'il était bien soumis à la gravité, que ça ne posait pas de problème, donc je vais le mettre à peu près ici. Donc cette sphère, tout simplement, maintenant, je vais en faire ici euh, ben, un préfable, je, je vais la laisser nommer sphère, C'est pas très gênant, et je la supprime de ma scène, J'en ai plus besoin. Donc maintenant, l'idée, c'est d'instancier cette sphère quand on appuie par exemple sur la touche « Space », et euh, ici, déjà dans un premier temps, l'instancier à l'endroit. Ici, eject right et eject left. Donc pour ça, on va retourner dans notre script. Et on va... Euh, donc j'ai les ejects. j'aurais besoin ensuite d'une force. On verra ça après. Donc... On va ici euh, devoir utiliser le Fixed Update. Pourquoi Parce que, alors je vous le dis tout de suite, on va appliquer une force, on va utiliser la Velocity ou un Force. Et donc, il est conseillé, et c'est préférable, dans euh, Unity, d'utiliser le Fixed Update quand euh, vous utilisez vous, euh, tout ce qui est Rigid Body et l'application d'une force. Donc ici, on va tester la touche. On va dire « If Input.get euh, », ben on va utiliser euh, « down. Entre parenthèses qui code et on va utiliser la spacebar, évidemment ça c'est à votre convenance. Et ici qu'est-ce qu'on va faire Et bien là on va devoir instancier maintenant nos deux projectiles. Alors, je vais déjà déclarer euh, deux projectiles. Je pourrais les instancier sans les identifier à un GameObject. Le problème, c'est que je vais devoir, après, agir sur ce GameObject. Et comme il y en a deux, et de toute façon, même s'il y en avait un, je devrais pouvoir l'identifier. Donc, je vais appeler ça GameObject. Je vais déclarer deux, deux variables GameObject qui vont être privées, qui auront une portée simplement dans, ici dans, dans ma méthode. Et je vais l'appeler euh, PL pour projectif left et PRight pour projectif right. Et maintenant je vais devoir renseigner tout de suite CPL, CPL et son PL et ce PR tout simplement en créant ici un instantiate. Donc la commande instantiate permet en fait d'instancier un objet. Alors c'est là où j'ai oublié une variable, je me doutais bien. J'ai oublié ici une variable publique, je vais devoir en créer une autre, que je vais appeler ici bah, euh, projectile. La sphère, ça va. Voilà, et je vais devoir la glisser dedans aussi. Donc ici je vais instancier avec cette commande, ici instancier, le premier argument ça va être quoi ben, Ça va être mon projectile, virgule suivi de la position où on veut qu'il soit instancié. et là je dis que c'est assez simple, on va aller euh, chercher tout simplement notre eject, ici left, point transform, point position, pour l'instancier à la position. Et la dernière, euh, la dernière, euh, le dernier paramètre c'est quaternion, on va laisser quaternion.identity, en fait c'est la, la rotation initiale de l'objet, enfin celle de départ. Donc ici ça fonctionne, je vais devoir faire exactement la, la, deuxième, la même chose pour mon projectile write. On va tester, enfin on va pas tester, on va mettre PR, ici évidemment on va changer par eject right. je réexplique plus, exactement la même chose. Je fais un, un CTRL -S. Et maintenant, on va voir ce qui se passe si je fais « Play » et que j'appuie sur ma barre d'espace. Rien. Tout simplement, parce qu'ici, au niveau du robot, j'ai oublié de renseigner le projectile qui est ici, ma sphère, tout simplement. Je fais « Play » et maintenant, ça devrait fonctionner. Et là, on peut voir que j'ai bien ici mes deux sphères. Alors, ce n'est pas très très visible comme ça, mais on peut voir qu'ici, j'ai bien euh, des sphères qui sont spawnées, enfin, qui sont instanciées au niveau de mes deux éjects. D'ailleurs, on peut le voir un peu mieux ici. Voilà, voilà, alors là on peut voir, il saute dessus parce que j'ai. Je... Mais ça fonctionne. Alors maintenant, l'idée, c'est dès qu'on l'instancie, c'est de lui appliquer une force. Et donc, ça, c'est pour ça que j'avais besoin ici de mes deux variables PL, projective, left et right, parce que maintenant ils sont identifiés. Donc, une fois que je les instancie, qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un PL, donc je vais aller chercher l'objet instancié et je vais aller chercher son composant RigidBody. Alors c'est une sphère, par défaut on ne l'a pas attachée mais elle a toujours un rigid body. Et on lui a ajouté. Euh... Non, elle a un collider, pardon, et on lui a ajouté un rigid body. On vient de l'ajouter. Et pourquoi je vais aller chercher ce composant rigid body Parce que maintenant je vais lui ajouter une force. Donc je vais utiliser la velocity. Je vais appliquer une force vers Alors vers l'avant. Donc je veux dire transforme. Alors je vais d'abord vous montrer quelque chose qui va être problématique. Donc ça va être le vecteur 3.forward. Et là, je vais devoir le multiplier par une valeur. Donc je vais devoir tout de suite aussi créer une nouvelle variable. Allez, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Je vais l'appeler Fireforce, vous avez compris. Et on va la définir ici à 200 floats. On verra ce que ça donne. Et donc ici, je vais la multiplier par FireForce. Je ne multiplie pas ici par Time.DataTime, -time, tout simplement parce que je me retrouve dans le FixedUpdate, ce qui fait que la différence entre l'Update et le FixedUpdate, euh, le FixedUpdate va s'exécuter se, se, se, se, à un frame rate défini et donc ça n'aura pas d'impact par rapport à l'update qui peut en fonction de la machine s'exécuter se, se, euh, bah, en règle générale autour de 60 fois par seconde pour les machines les plus puissantes c'est les fameux FPS que vous pouvez voir des fois au niveau des jeux et donc ici je vais faire exactement la même chose avec p right. Voilà. et on va tester, vous allez voir que ça va fonctionner mais on va avoir un petit souci et on va le régler très rapidement, je vais vous expliquer alors là, on peut voir que par contre ça tire beaucoup trop vite, c'est pas ce que je voulais donc je vais ici mettre une fire force à 100 même là j'ai peur que c'est un peu trop rapide, on verra bien Ouais. donc on va mettre beaucoup moins, on va mettre 20, allez, même si c'est trop lent au moins vous avez compris que vous pouvez voilà, ici on a bien euh, les projectiles qui se lancent, alors il y a une chose que vous allez voir, j'avance, je tire, pas de souci. par contre, si je tourne ça tire toujours dans le sens en fait du vecteur avant, euh, donc c'est assez embêtant. Alors pour régler ce problème là, au lieu d'utiliser le vecteur 3.forward, comme on fait une rotation, on doit aussi tenir compte de ça. Donc ici devant, on va simplement mettre le transform.transform.direction point point et on va passer le vecteur 3 forward et le fire force entre parenthèses. Maintenant, grâce à ça, transform.transform.direction, ça va tenir compte en fait de la rotation. Le vecteur avant euh, en fait, va pivoter en même temps, tout simplement. Donc ici, évidemment, je dois le mettre en dessous aussi, sinon ça ne va pas fonctionner. Et là, on va tester tout de suite nos projectiles. Et là, si je me tourne, maintenant, on peut voir que ça tire bien vers l'avant sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Donc on a déjà un personnage, on peut voir qui fonctionne. Alors évidemment on peut maintenant agrémenter ça, j'avais ici un petit son, donc on va le faire très vite fait, mais vous doutez bien que c'est assez simple. En fait au moment où on tire ici, on va simplement jouer un son. Donc le son, eh ben, on va créer une variable publique de type audio clip, on va glisser un son dedans, et ici euh, bah, au moment où on lance, euh, bah, ou d'ailleurs ensuite ici, on va jouer... On va aller chercher le composant audio source qui pour le moment n'existe pas sur mon modèle. Je vais devoir glisser sous peine d'avoir une erreur. Et je vais faire un play one shot tout simplement pour jouer une fois le son qui va être... Euh, comment je vais appeler cette variable Je ne l'ai pas appelé. alors excusez-moi, je suis un peu fatigué. Euh, oui, si je mets un public audio clip, sound, euh, je vais l'appeler sound tout simplement. Et ici, on va passer en paramètre du play one shot, notre variable sound, et ça va tirer ça va jouer notre son sans aucun souci alors on va regarder, ça va compiler J'ai j'attends ici un audio clip, je vais glisser ce son que j'ai récupéré je n'oublie pas d'ajouter mon audio source et si maintenant je teste alors qu'est-ce qui s'est passé Ah pardon, j'ai appuyé sur la barre d'espace, voilà, on peut voir que j'ai bien mon tir qui se fait. Alors, excusez-moi pour le son, c'est pas terrible, mais bon, on peut voir que, en tout cas, ça a le mérite de fonctionner. Alors, une chose que vous pouvez voir aussi, ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'ici, quand je tire, mes sphères, clones, ici, sont créées, sont instanciées, mais ne sont jamais détruites, ce qui risque de poser problème. Alors, ce qui est important de faire dans ces cas-là, c'est au moment où on les instancie, ici, c'est de prévoir, par exemple, une destruction, tout simplement. Donc on va dire ici, euh, on va faire un destroy tout simplement. De quoi du game object PL et euh, PRite. Et on va passer une virgule. Et là en paramètre on va choisir un temps défini. Je vais mettre 5 floats tout simplement. à peu près 5 secondes. Et je vais faire exactement la même chose pour le Projectile right. Parce qu'ici ils vont par deux. Mais si vous aviez un seul canon ça fonctionnerait. évidemment. vous ne devriez pas faire deux fois les commandes. Donc maintenant on va voir que si je fais play et que je tire j'ai quelques sphères clones ici à gauche, qui vont commencer à disparaître au bout de 5 secondes, on peut voir, hop, pour ne plus en avoir aucune. Donc ce qui est assez intéressant. Euh, donc voilà, ici, bah, pour ce personnage, alors évidemment, euh, j'introduis pas l'animator, mais je vois pas comment, hormis peut-être, ici au niveau, comme on peut voir, du modèle, on pourrait, par exemple, pour améliorer un peu les choses, ici, récupérer que les canons, ici, qui sont un uniques, et faire, par exemple... Un petit à-coup, ça pourrait être assez sympa aussi. Euh, donc ça, ce serait faisable avec l'Animator. Oui, je dis bien. Euh, alors, on peut le faire d'ailleurs. Allez, on va tester ça, c'est du live. Euh, donc ici, je vais prendre mon onglet animation. Si vous ne l'avez pas, vous en faites Windows Animation. Et là ici, je vais créer, euh, créer une animation. Je vais l'appeler Idle parce que je vais en créer deux, vous doutez bien. Je vais créer ici une animation Idle qui sera vide. Euh, qui va peut-être même simplement prendre un transform position, parce que je vais jouer avec la position. Et je vais créer une nouvelle euh, qui va s'appeler Fire. Je vais de nouveau ici faire la même chose avec la position, et je vais simplement au centre ici, ajouter, euh, prendre mes guns, et leur faire tout simplement ici un petit recul. Ce qui fait que si on fait Play, on peut voir que j'ai un petit à-coup. Alors par contre il faudra ou alors voilà par contre il faudra que ça aille beaucoup plus vite et euh, je crois que je me suis trompé non c'est bon euh, pourquoi ces positions là n'ont pas lieu d'exister par contre alors qu'est-ce que ça donne on va tester voilà ça me semble pas mal euh, et donc ce que je vais faire par contre je vais passer le sample on va le mettre à 200 parce que je vois que je veux que ce soit assez rapide voilà donc ici euh, qu'est-ce qui va se passer Unity par défaut a créé ici, alors pas dans mon attaque dans mon dossier robot. Euh, non pas du tout, il m'a pas créé d'animateur. On va aller voir ici, je n'ai pas d'animateur. Et au niveau des guns, je n'ai pas d'animateur non plus. Donc c'est pas grave. Par contre, je dois avoir ici mes deux animations, Fire et Idle. Alors si j'ai quand même ici un attaque bot, voilà. il l'a créé par défaut. Si on clique dessus, j'ai bien mes deux animations. Voilà. Et donc ce que je vais faire, je vais ici au niveau du robot, je vais fermer un petit peu. Et je vais ajouter un animator et je vais glisser ce contrôleur dedans. On peut voir que par défaut ici j'ai bien le fire qui est, le, le idle qui est joué, ce qui m'intéresse parce que. Alors par contre qu'est-ce qui se passe Oups On va aller voir ce qui se passe. Est-ce que c'est mon animation qui pose problème Oui, j'ai l'impression. Alors pourquoi mon plane bat la ah, Qu'est-ce qui se passe Le robot, l'animation, voilà, rien de spécial. Alors c'est certainement l'animator alors qui pose problème Oui, c'est ça. Alors je pense qu'en fait je ne dois pas le mettre là, j'ai dit une bêtise. Je vais tester, mais je pense qu'il doit être plutôt au niveau des guns. Alors on va essayer, on verra bien. On voit que c'est du live. Donc l'attaque bot, hop, play voilà, et donc au niveau de l'animateur on peut voir que mon idle joue bien, oui, évidemment, comme j'ai agi sur le gun, il euh, n'y avait pas d'autre raison, il n'y a pas de raison que je la là-bas. donc un petit euh, bref rapide sur euh, l'animateur, donc l'idle ici va jouer en, en boucle, ce qui est parfait parce que c'est ce que je veux je veux juste jouer mon animation fire qui est ici, lorsque j'appuie sur la barre je vais créer ici une variable de type boolean, que je vais appeler euh, tir, pour ne pas l'appeler fire et je vais la faire partir state, c'est à dire de n'importe quand, je vais créer une transition faire un clic droit, transition je vais créer ici, donc, fire, oui, c'est bon. Et je vais faire une transition qui retourne à idle. Alors, c'est un animateur assez simple, mais on va pouvoir tester ensemble. C'est que si je coche ici, alors, évidemment, je vous dis encore n'importe quoi. Il faut évidemment que je lui dise ici, que je lui donne une condition, avant de pouvoir... Donc, je veux que quand ma variable ici, tire qui est de type boolean, est à true, donc je crée ici sur le, la transition un petit plus. Je la passe ici à True. À ce moment-là, ça part ici. Et ici, par défaut, en fait, on va laisser le As Exit Time pour qu'il joue euh, l'animation la, Fire en entier pour ensuite repartir à idle. Donc On va tester tout de suite. Et ceci, maintenant, ça devrait avoir l'effet que j'attendais. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que l'animation ne joue rien du tout. C'est étonnant. Alors on va aller voir au niveau de ma console... idle fire alors ouais mon animation fire euh, ne fonctionne plus missing position alors, on va la recréer ou j'ai dû faire une bêtise alors en la déplaçant c'est pas très grave donc position hop euh, je vais ici mettre un peu la 60 je ne vois plus rien alors j'ai qu'une image clé ça m'étonne où elle est partie très loin ouais c'est ça euh, alors on va recommencer tac hop transforme position je vais dézoomer, alors là, il y en aura pour un petit moment. Hop, hop, hop, hop, hop, voilà. J'ai bien ici, je vais me placer à 30. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais ici au niveau de ma scène, je vais essayer de récupérer le composant ici, gun, voilà. Et je vais tout simplement lui faire une petite pression vers l'avant. Alors, pourquoi il ne m'a pas pris la position Ouh là là, c'était Red Z, au secours je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Alors, idle, c'est bon. Ça, on n'y touche pas. Alors, pourquoi déjà je suis idle Fire. Alors, on va le supprimer. <rire> on va y arriver, on va y arriver. Alors, hop, c'est parti. Euh, donc, je suis sur fire, add property. Alors, je vais peut-être... Je ne suis pas bon, en fait. Je, je, je, voilà. Je ne suis pas sur gun, en fait, depuis tout à l'heure. C'est ça le problème. Donc, ici, je le passe là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette animation Alors, hop, c'est celle-ci qui doit disparaître. « add fire », je suis bien sur « gun », excusez-moi encore pour ce cafouillage, ça arrive, vous voyez, je vais me mettre un peu plus au centre, je vais avancer un petit peu, et là ça fonctionne, voilà, sauf que j'ai un gros, mon sample devrait, alors, ouais, c'est pas assez rapide, étant donné ici que mes images clés sont très éloignées, donc je vais les remettre un peu plus près, voilà, voilà, ce qui est beaucoup mieux. Alors, on va laisser comme ça parce qu'on a déjà perdu assez de temps. Euh, Excusez-moi pour ce petit cafouillage. Mais normalement, maintenant, ça devrait fonctionner au niveau de mon animateur. En tout cas, je l'espère. Vous voyez ce que c'est d'improviser. Voilà, on peut voir que ça fonctionne. Alors, le problème, c'est qu'ici, j'utilise un booléen. Alors, ce qui n'est pas forcément judicieux, mais ça vous permet de voir aussi pour ceux qui débutent. Vaudrait mieux utiliser ce qu'on appelle un trigger. La différence avec le trigger, vous allez voir tout de suite. Je supprime ici mon booléen je vais créer un trigger que je vais de nouveau appeler tir. La différence, c'est que c'est un bouton à cocher. Et donc ici, je vais dire quand tir, bon, c'est déjà fait, par défaut, il l'a gardé. Et donc maintenant, ce trigger, en fait, je vais pouvoir le lancer et automatiquement, il ne jouera qu'une fois. Vous pouvez voir En fait, euh, c'est une case à cocher. Alors, si je la coche, elle a l'état, en fait, elle revient tout de suite comme ça. Donc ce qui est assez intéressant, regardez, parce que du coup, là, si je la laisse cocher... Mais on peut voir que ça joue une seule une fois. Donc, j'aurais simplement à appeler mon tireur au moment du tir pour que ça fonctionne. Voilà. Alors, on va le faire tout de suite. C'est assez simple. Euh, hop. Donc, ici, je vais avoir besoin de l'animateur. Donc, je vais ici créer une variable de type animateur. Sauf que cet animateur, il n'est pas... Si je ne vous dis pas de bêtises, du coup, hein, voilà. C'est bien ça. Il est bien au niveau d'ici de l'objet gun. Donc, on va aller créer une variable publique pour récupérer cet animateur et agir de là. De nouveau. Donc, on va faire un public animateur qu'on va appeler « Anim » tout simplement. Donc je vais devoir le glisser dedans. Et cet animateur, je pense faire on va tout de suite le faire. Je vais glisser ici l'objet « Gun ». Et on voit bien que j'ai le « Gun » animator. Et maintenant, ce que je vais faire au moment du tir, ce qui est donc ici euh, au moment du « Space », on va simplement ici faire « Anim.set » et là j'ai dit un « Trigger » et en paramètre, on va lui dire « euh, alors animator set trigger, pourquoi il me demande un int normalement il me demande d'étiquette donc il s'appelle tir, on va tester, alors je fais peut-être une bêtise on verra bien et si maintenant je fais play, on peut voir que ça a bien l'effet escompté voilà, une petite animation en plus. Alors, excusez-moi, parce que c'est vrai que j'ai un petit peu euh, bricolé avec mon animator. Comme quoi, vous pouvez voir que ça arrive à tout le monde. Euh, et, mais ici, on peut voir qu'on a bien l'effet ce Alors, si vous voulez, après, ensuite, euh, je vais au niveau du gun. Je vais dans mes animations. Je prends euh, fire. Je veux que ça va plus vite, parce que là, c'est un peu euh, pas rapide. Je vais mettre 300. On va tester. Et là, normalement, mon tir voilà, est un peu plus rapide. Bon. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, mais vous pouvez voir qu'ici, on a quelque chose d'assez simple. En tout cas, fait, je préférais les deux sons. Voilà, donc on a ici, bah, tout simplement, vous pouvez voir un script euh, relativement simple, hein, mais pour ceux qui débutent, qui peut être, être assez perturbant, je dirais. Alors, je vais essayer de vous le mettre bien en bonne taille, voilà, qui n'est pas très conséquent, mais quand même, déjà quelques lignes. Alors, ce que je vous propose, bah, c'est de vous le mettre à disposition sur le site Internet, donc et, voilà, et on va terminer pour voir un petit peu ce qu'on a fait avec ce petit robot, et on peut voir qu'on a vraiment quelque chose qui commence à être sympathique. Alors évidemment, c'est pas un modèle, euh, un des modèles les plus compliqués, mais euh, je vais essayer de temps en temps, en tout cas si ça vous plaît, d'adapter de, des modèles, de les, de les faire fonctionner, euh, que ce soit des modèles de voitures ou de personnages tout simplement, euh, des fois avec des animations, des choses comme ça. Alors je vous avais dit qu'il était possible aussi de faire un Trail Renderer, c'est vrai que j'ai oublié. Alors par exemple au niveau de la sphère, ici vous ajoutez simplement un composant Trail Renderer, à vous permettre en fait, alors on va faire play et on va pouvoir l'ajuster, vous voyez que derrière j'ai ici le, le trail, c'est-à-dire qu'il un genre de traînée, donc je vais devoir évidemment ajuster ce trail c'est pas forcément facile, on va le faire en live, euh, je vais enlever le maximize on play, voilà je vais faire play, ça me permettra de voir ce que donnent mes modifications, donc ici vous allez au niveau du matériel, et vous ajoutez un matériel qui va ressembler euh, à quelque chose. Donc ici, moi je vais prendre, j'en ai pas tant que ça, je vais essayer ça, on verra bien. Et déjà si je tire, on peut voir que là j'ai ça. Alors, c'est pas le plus adapté, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus jaune. Mais c'est pas grave, ça c'est affiné. Euh, donc ici on va jouer avec les valeurs. La weed on va la mettre beaucoup plus petit. Ici, on va le passer à 0,6. Donc on peut voir qu'on n'a plus qu'un fin trait. Et je vais surtout ici le time, le mettre euh, bah, à 0,12 par exemple. On peut voir ici j'ai derrière un petit trait tout simplement alors autodestruct on va le coucher aussi pour que ça se détruise à partir d'un moment et là c'est vraiment pas terrible effectivement euh, au niveau au niveau de, de mon mon matériel ici c'est vrai que c'est vraiment pas top euh, je vais prendre du bleu alors c'est peut-être pas pire on verra bien Bon, c'est pareil, euh, mais c'est ici que vous allez devoir jouer. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher. Je vais faire une petite pause le temps d'aller chercher un matériel un peu plus euh, adapté. Alors, comme j'en ai pas sur la main, on va créer un matériel ici qu'on va appeler euh, Trail. Voilà. On va ici lui mettre une couleur jaune, ce qui sera un petit peu plus couleur flamme. Alors évidemment, il faut choisir le bon matériel. Vous, vous doutez bien que là, je fais quelque chose d'assez rapide. Donc, au niveau de ma sphère et du matériel du Trail Wanderer, je devrais pouvoir choisir ici mon Trail, voilà. Et euh, qu'est-ce que ça donne Bon, c'est en plus, sévère. donc je ne sais pas pourquoi. C'est pas très grave. Euh, c'est évidemment ici, je pense, au niveau de mon matériel. Il n'est très jaune. Hum mon opaque, Je vais mettre bien jaune ici, voilà. Bon, on va pas s'embêter. Mais l'idée ici était en fait d'avoir une petite traînée derrière ce qu'on va, ce qu'on a. Et comme vous pouvez le voir, on va pouvoir jouer ici avec les paramètres pour pouvoir justement avoir quelque chose d'un peu plus beau. Alors moi, je pense que ici le width, on va le mettre un petit peu plus grand. Pas alors ils ont changé euh, parce qu'avant on avait une c'est un petit peu plus simple à gérer je trouve avant euh, ce composant a changé alors le size on va le laisser pareil le time on va jouer avec le time on va le mettre un peu plus grand ouais, donc, donc ça va être plus petit il faudra mettre voilà alors là c'est pas assez on va passer à 7 voilà on a quelque chose derrière une petite traînée comme vous pouvez le voir ici qui est un peu plus visible euh, qui ressemble à quelque chose. Enfin, en même temps, euh, j'aurais préféré euh, quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus réaliste. Là, euh, ça fait un jaune vert, mais c'est pas très grave. Et ici, vous pouvez ajouter une clé, vous voyez, pour définir un petit peu et modifier les choses. Vous pouvez voir que là, j'ai quelque chose qui ressemble plus à ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Alors maintenant, je suis en mode play. Quand je vais faire pause, quand je vais revenir, ça va. Je vais perdre tous mes réglages. Donc, je vais faire un, ici un copy component. Je retourne. J'ai perdu évidemment tous mes réglages. Si maintenant j'y vais et que je tire. J'ai euh, bah, pas perdu mes réglages, je rien dit. Mais sinon, l'astuce, c'est ici ensuite de faire un past Component Value. Donc voilà, excusez-moi, c'était un peu laborieux aujourd'hui, je suis fatigué. Mais en tout cas, ça fonctionne. Vous avez ici un personnage tout fait, donc avec le petit, euh, le petit effet de la rondeur qui n'est pas beau parce qu'il devrait disparaître beaucoup plus vite. Bon, en même temps, mes projectiles devraient aller beaucoup plus vite. Euh, ici, si je reviens là, ça serait assez logique que je mets ici une Fire Force plutôt de 60, on va dire. Ce qui euh, aura effet... Voilà, de partir avec et on les voit plus de trop. Donc on a une petite trailer. Alors le trail, euh, c'est pas forcément euh, obligatoire. C'est un petit plus qui est bien réglé peut être sympa. Mais surtout pas comme le mien ici qui a une couleur euh, très moche, un vert foncé qui devrait être très jaune. Alors je pense que vous avez aussi des particules. Si vous téléchargez les des standards A7, les particules, vous aurez euh, des, des textures qui vont être beaucoup plus réalistes au niveau euh, feu. Ou des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas, euh, bah, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Euh, si vous. Euh, vous, voulez, vous avez des questions, utilisez le forum du site. J'y répondrai personnellement ou d'autres membres de la communauté. Et ce script va être disponible. Enfin, C'est à asset, je vais carrément mettre le modèle disponible sur le site en téléchargement. Donc si vous voulez le récupérer, allez sur le site, il sera disponible. Vous n'aurez plus qu'à l'importer dans votre projet. Et le player sera jouable tout de suite, comme ça, sans aucune modification. Voilà, bye bye, à bientôt. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like sur la vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.